bien de de de go, de go, de tu sais, il y a des années, mais dit, a a c'est tu que tu as la la la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 Monsieur le Président, l'année 2023 a été décrétée par le président de la République comme l'année de la jeunesse. C'est pour dire que de nombreuses opportunités et initiatives iront à l'endroit de cette jeunesse. Nous, jeunes de Djiboua, la problématique qui nous intéresse, c'est la jeunesse du Gidiga face au défi de l'insertion socio-professionnelle. C'est pour cela nous avons été très heureux de savoir que vous qui venez d'arriver, vous qui venez de si loin, vous nous donnez l'occasion d'échanger avec vous. Monsieur le Président, la jeunesse du Gidiga qui s'est mobilisée, est venu vous écouter, est venu parce que cette jeunesse-là, depuis des années, depuis ce que nous avons connu, n'avait plus, on dirait, de père. Mais vous nous avez rassurés lors de vos derniers discours, quand vous disiez, vous n'êtes plus orphelin, je suis là. Vous avez désormais, Charles Bleu Goudet, votre année derrière vous. C'est pour cela que nous sommes là, monsieur le Président. La jeunesse du de vous devez vraiment compter sur vous, monsieur le Président. Vous voyez, nous n'avons pas de siège. Quand on se retrouve, nous les jeunes, peut-être c'est dans un matou, moi c'est dans mon petit salon qui fait même 3 mètres sur 2 mètres. On ne peut pas compter tout ce monde-là. La générale de Guidiga voudrait, avec votre appui, avoir un siège digne de ce nom. Pour que nous puissions nous retrouver pour partager nos expériences. La générale de Guidiga compte sur vous. Pour son autonomisation, elle compte sur vous. Pour ses installations elle conçoit vous. Pour sa formation, elle conçoit vous. Mais pour que ça soit réalisable, il faut que nous soyons dans un climat de paix. Dans un climat apaisé, dis-je. Dans un climat de fraternité. C'est pour cela, mesurons notre responsabilité. Quand on dit élection en Côte d'Ivoire, les caméras sont dessus comme ça. Et ce n'est pas les vieux, c'est nous les jeunes. Au niveau de l'autonomisation, nous souhaitons, pour lutter contre la cherté de la vie, obtenir le financement d'un projet récicole. Aujourd'hui, avec le système de la mécanisation, si nous avons des tracteurs, nous avons en tout cas la mécanisation, un accompagnement sûr. Je pense que cette jeunesse-là est à mesure de réaliser 100 hectares de bas-fonds sur l'ensemble du Gidiga et les chiffres cultivables sont disponibles dans toutes ces zones que je viens de nommer. Monsieur le Président, le projet de la pochérie, la viande du cocotis, pour parler comme le pougon, c'est une viande qui est prisée. Nous rêvons d'un projet collectif pour l'ensemble des sous-préfectures de la jeunesse. Un projet ultra-model d'une pocherie, un projet d'une pochérie ultra pour la jeunesse du Vidiga. Telles sont, en quelques mots, nos sollicitations. Et nous voudrions véritablement vous dire merci. J'ai réussi aujourd'hui à mettre un visage sur le président régional, ensuite un visage sur le président communal et les autres. Je voulais vous dire, chers amis, je suis dans un autre combat. Je suis dans un autre combat. Vous, pour ceux qui n'ont pas de grands diplômes, qui veulent faire des petits métiers comme ce qu'ils ont évoqué, on va commencer par la base de la formation. La formation, ce ne sera pas seulement comment on s'améliore. Ou comment on fait menuiserie Non. C'est là que ça commence. On va changer la mentalité. Développement personnel. Est-ce que tu es prêt à affronter les difficultés Est-ce que tu peux résister face aux difficultés Est-ce que tu sais que ce que tu as là, c'est la réflexion de quelqu'un qui a souffert Facebook, Facebook là, c'est pas Dieu qui a dit. C'est quelqu'un qui a conçu ça. Qu'est-ce que nous on conçoit? C'est par ça que vous et moi on va commencer d'abord. Quand on a fini ça, on peut passer à l'autre étape de financement de vos projets. On dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Chacun de vous ne peut pas se lever pour aller sur le ministre. Pour lui demander, allez de jeunesse là. Ça veut dire quoi? C'est mon rôle. C'est mon rôle de l'appeler pour dire, monsieur le ministre, je veux vous rencontrer. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec les représentants de la jeunesse de Djibélois. On veut vous voir. Quand on va arriver, vous allez commencer à parler. Si je vois que vous n'êtes pas bien parlé, je vais compléter pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, et vous dire que je ferai en sorte, tant que moi je suis assis ici, que vous ne vous poursuivez plus à cause d'une élection. Je suis assis ici. Avant les élections, on va se parler. Pour que chacun puisse librement aller voter qui il veut. Et puis quand il finit, il va calmement à la maison. Et puis on est là, et puis on attend le résultat. Celui qui a gagné, c'est notre chef à nous tous. C'est comme ça que les blancs font pis avance. Vous avez vu Macron? Les Français sont fâchés à lui à Thomas, mais il n'y a pas quelqu'un qui parle de coup d'État. Parce que c'est dans leur culture qu'un mandat là, c'est cinq ans. Même si tu es fâché. C'est tout ça qu'on doit apprendre. Je voudrais donc euh, vous, vous remercier et vous dire que je suis d'abord ivoirien, je suis d'abord africain, avant d'être Kogep. Pour ceux qui ne sont pas Kogep, ne me voyez pas comme Kogep, Voyez-moi comme votre leader. Voyez-moi comme votre Rejoignez-nous au projet.